Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 285 et qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de s'améliorer avec le cuir allez c'est parti j'ai chopé il y a de ça quelques mois ces petits carnets bien pratiques mais qui ont tendance à se ruiner dans mes poches ou dans mon sac donc on va essayer de lui faire une protection en cuir Je commence donc par faire un gabarit sur du papier en utilisant une rondelle pour avoir un espacement suffisant par rapport au carnet Quand je suis plus ou moins satisfait avec mes gabarits, je les découpe avec une bonne paire de ciseaux, en essayant d'être le plus proche du trait. Je choisis une des chutes de cuir que j'ai acheté à la réserve des arts, et transfère le dessin de mon gabarit sur l'envers du cuir avec un sharpie. Je découpe l'élément qui permettra de tenir le carnet dans son étui et le trace sur le morceau de cuir. Tous les éléments ont été tracés, je les sépare grossièrement avec un scalpel. Pour ensuite tailler correctement les différents morceaux de cuir en suivant les lignes tracées depuis mes gabarits. Un petit coup de ponçage sur les bords et je marque les endroits où je vais mettre de la colle. Avant de s'attaquer au collage, je vais mettre en place le système de fermeture qui ici est une simple languette que je vais attacher à l'étui avec des œillets. J'enduis de colle néoprène les deux morceaux qui vont retenir le carnet, ainsi que le morceau de cuir principal. Avant d'assembler le tout en tapotant avec un marteau pour être sûr que le lien est bon, et d'éliminer le surplus de cuir des deux rabats. Je marque le cuir avec une distance égale grâce à ce petit outil et je vais commencer à faire des trous avec mes griffes à frapper qui ont un écartement de 4 mm. Je fais tout le tour de mon futur étui en suivant bien la ligne marquée précédemment. Avant de passer à l'étape la moins fun et la plus longue, la couture à la main, un morceau de fil préciré, deux aiguilles et c'est parti. Je prends donc un des trous fait avec ma griffe à frapper, au besoin je l'agrandis un peu avec une haleine, passe une aiguille dans un sens, l'autre dans l'autre, serre correctement et on passe au point suivant. Si vous voulez avoir des points réguliers, l'important est de toujours piquer dans le même sens et surtout au même endroit pour éviter d'avoir des points qui remontent à un moment et qui redescendent à un autre. Pour ne pas être embêté par la longueur du fil, j'ai décidé de faire ça en deux fois, avec deux fils différents. Surtout pour ne pas avoir à m'emmêler les pinceaux avec des fils trop longs. De toute façon le raccord sera à l'intérieur de l'étui, il ne se verra pas de l'extérieur. C'est long et un poil monotone, mais ça fait partie du truc si vous voulez travailler le cuir à la main. Donc mettez de la musique, un podcast ou un film pour passer le temps. Ici j'aurais aussi pu uniquement faire une couture sur les rabats, mais je pense que ça aurait fait moche. Donc j'ai préféré faire une couture sur tout le tour de l'étui. Perso je trouve ça plus joli, mais c'est beaucoup plus long. Voilà, notre couture est finie, on va pouvoir essayer ça, et ça marche pas mal. Quelques petites rectifications à prévoir, mais pour un premier essai, c'est carrément pas mal. Avant de continuer, je modifie un peu mon carnet, qui a pas assez de place pour se plier. Je découpe un bord, et refais le coin, et ça rentre nickel. J'aimerais aussi pouvoir y stocker un stylo, ici un charpie. donc je découpe une languette que je vais fixer sur le dos de l'étui. Et pour ça j'utilise encore des œillets, beaucoup plus rapides que la couture et qui ajoutent un contraste sympa je trouve. Et voilà, mon étui pour petit carnet de voyage et feutre est fini. Pas mal du tout pour un premier essai je trouve. Alors qu'est ce que ça donne ce petit étui Ouh. Donc un petit étui en cuir pour ben, un petit carnet euh, de voyage avec un petit truc pour tenir euh, le feutre qui ici et un sharpie. Alors soit la, soit la languette est un peu courte, soit euh, le système de maintien est un petit peu loin. J'aurais dû le mettre un peu plus près du bord. La deuxième chose que je viens de m'apercevoir, c'est que je n'ai pas bruni les côtés, ça je vais le faire, C'est pas dramatique. Le but ici il était de se concentrer sur d'abord euh, faire des gabarits et ensuite eh ben, améliorer un petit peu la couture et euh, tous les autres éléments. Comme dans beaucoup de domaines, c'est en faisant pas mal de projets qu'on arrive à s'améliorer et le cuir euh, c'est quelque chose qui, bah, qui demande une, un petit peu de pratique. Comme vous l'avez vu, le plus long bien sûr c'est la couture, le but est d'avoir toujours une couture régulière, donc ça veut dire toujours piquer dans le même sens et au même endroit. C'est un peu rébarbatif et on voit que sur certains éléments, bah, je me suis un tout petit peu planté. C'est pas dramatique et bien sûr c'est améliorable mais le but n'est pas d'avoir un résultat fini impeccable super nickel c'est justement de s'améliorer et de prendre en main un tout petit peu plus aussi bien les outils que les méthodes pour travailler le cuir le cuir que je chope moi c'est un cuir de plutôt pas très bonne qualité c'est en fait des restes des chutes que j'achète à la réserve des arts pour 1 euro le kilo le cuir est déjà pré traité donc il est vachement plus mou en fait qu'un cuir brut le gros avantage, bah, c'est que je l'ai à 1€ le kilo, donc je peux foirer, c'est pas dramatique. Le gros désavantage, bah, il est que euh, on a un résultat qui est d'un tout petit peu moins bonne qualité que si je faisais avec un cuir standard, que je payais au prix fort. Mais ça me permet justement de faire des petits éléments à droite à gauche, de m'améliorer et essayer, peut-être dans quelques mois, bah, d'aller m'acheter un petit stock de cuir un tout petit peu plus qualitatif et de faire des choses vraiment coolos. Un petit projet simple que je fais, qui a, qui a pris quoi, une heure, une heure et demie, grand max. Le plus long bien sûr ça a été la couture et c'est quelque chose que euh, je suis sûr quasiment tout le monde peut faire. Dernière chose, dans mon gabarit, c'était pas mal mais j'ai pas laissé suffisamment de place pour le petit carnet. Comme vous l'avez vu j'ai été obligé de recouper un des bords puisque quand je le pliais il avait tendance à onduler, il n'avait pas assez de place en fait pour se mettre. Donc Petit reminder à moi-même et à vous, bien sûr, n'hésitez pas à prendre un tout petit peu de marge dans vos gabarits euh, plutôt que de faire trop court et de se retrouver un petit peu coincé comme moi. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce petit étui ou ce protège-carnet de voyage, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder comme moi à le faire,